Salut tout le monde, c'est Monsieur Plastic Kits. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo pour la toute première partie de la peinture du Sherman M4 A3. Donc j'ai décidé de faire des vidéos en plusieurs parties. Et dans cette première partie nous allons voir ensemble comment je réalise mes peintures de primeur en faisant un dégradé de lumière zénitale. Donc pour ça j'utilise du primeur de chez Valero et du blanc et du noir. On va faire donc nos éclaircies avec trois lumières différentes donc on va appliquer du noir en premier du gris et un dernier éclairci en blanc alors moi personnellement euh, je prends pas de gris je pourrais acheter un primeur gris mais en fait je préfère faire directement mes propres dégradés de couleurs avec du blanc et du noir j'utilise aussi du diluant alors normalement c'est déjà prêt à l'emploi mais malgré tout moi j'ajoute quand même un petit peu diluant parce que je suis pas forcément satisfait de, de la dilution de, de base des, des peintures primeurs après c'est un peu selon les goûts moi personnellement je préfère les diluer un petit peu donc on va commencer par les roues pour commencer je vais vous expliquer pour, pour ceux qui veulent débuter euh, à peu près euh, la, la dilution que, que je fais parce que vu que je travaille au goutte à goutte pour moi c'est plus pratique de, de vous expliquer en goutte à goutte donc là je suis parti sur 10 gouttes de 10 gouttes de noir pour une goutte de diluant donc ça paraît très peu mais ça suffit largement donc là j'ai de la chance pour les roues en tant que bon radin les petits cure dents ils se en dessous donc pour moi ça va être très pratique de pouvoir de pouvoir peindre comme ça comme ça je peux tourner à 360 degrés et peindre comme il faut dans les coins donc j'ai remué avec un pinceau propre surtout un pinceau qui, qui est bien propre pour bien homogénéiser la peinture et je commence à appliquer ma couleur de primeur noir Alors aussi, euh, je voulais vous dire, pour les aiguilles, la taille des aiguilles, alors moi j'ai une, une habitude, c'est que même mes, euh, mes, mes primeurs de base, eh je fais ça avec une aiguille de 0,2. Alors il y en a peut-être qui vont me dire, ah ouais 0,2 c'est petit, ça sert à rien, mais personnellement je me suis habitué à, à cette, euh, cette taille d'aiguille, même pour le primeur. Au final c'est quand je dilue ma peinture, ça me guide un petit peu, parce que si je prends un gros truc, on ne sait pas trop où on en est, ça crache... Euh, grossier donc ça couvre bien mais euh, le fait de, de travailler avec une aiguille 0,2 ça, ça me permet d'avoir vraiment une bonne dilution et de bien pouvoir euh, voir la fluidité en fait euh, de la peinture moi ça paraît bête mais c'est euh, moi personnellement je, je, je fais comme ça donc après c'est vrai qu'il y, y a certains modèles euh, c'est mieux d'utiliser on va dire une aiguille entre 0,4 0,6 pour, pour une peinture de de primeur donc ça, c'est voilà, chacun fait ce qu'il veut. La petite plaque de mousse extrudée, j'utilise toujours ça pour les faire sécher. Comme ça, c'est planté et on continue à peindre nos, nos roues. Voilà la peinture qui a bien tiré une fois sec. Donc je vous montre euh, le résultat du, du noir. Donc franchement, dans l'ensemble, c'est Pourtant, je l'ai dilué un petit peu, vraiment un petit peu. Donc, faut pas oublier de faire tourner les roues pendant que vous peignez. Vous mettez un petit coup avec votre doigt sur le côté et hop, vous faites tourner, vous peignez. Sinon, euh, une fois sec, forcément, vous allez vous retrouver avec une marque qui sera bah, pas peint, tout simplement. Donc, pensez juste à faire tourner les roues. Donc voilà, on a quand même vraiment un résultat qui est propre, malgré que ça soit un noir, malgré que ça soit une couleur primeur Il faut, faut essayer de l'appliquer correctement. Et donc voilà, bon, maintenant. On va passer à la suite. Je commence toujours par le, de, le dessous du, du tank. Donc pour ça, je m'embête pas. Je trouve un petit pot ou quelque chose qui rentre à l'intérieur, un petit peu de pâte à fixe, et on va venir le coller tout simplement à l'intérieur. Ça va me permettre de pouvoir appliquer ma, ma couche de primeur noire en dessous et de pouvoir tourner. J'essaie toujours de m'arranger pour être vraiment à l'aise au niveau de la peinture. Donc voilà. Là comme ça je peux peindre et je peux tourner en même temps la, la maquette. Idem pour la tourelle. On fait pareil pour la tourelle. Donc là j'ai eu de la chance. Pour la tourelle, j'ai trouvé un petit pot de chewing-gum. Et franchement, ça va pile poil. Ça me permet bien de travailler par le dessous. Je l'ai fixé avec un petit peu de pâte à fixe. Mais franchement, pour travailler en dessous, euh, c'est. C'est pas mal. Voilà le résultat donc tout a été appliqué au noir et j'ai bien laissé sécher la peinture donc je vous montre rapidement le résultat sur la tourelle voilà tout a été fait comme ça donc maintenant nous allons passer au gris pour ce premier éclairci, donc on va faire un gris et donc le gris euh, comme je vous disais au début, je fais mes propres mélanges, donc c'est pas du noir et du blanc, enfin, en gros c'est ça, mais c'est du blanc avec du noir. Donc j'ai fait du goutte à goutte pour essayer de vous aider. Je vais, euh, je vais vous montrer combien de gouttes je mets de, de peinture blanche et de noir et de gouttes de diluant pour avoir à peu près mon, mon, mon rendu euh, de gris euh, satisfaisant. Alors je vais commencer à mettre du thinner donc le diluant pour peinture acrylique aérographe donc les doses pour essayer de vous aider je suis parti sur trois gouttes de diluant 2 et 3 donc voilà ça ça suffit largement car comme je vous ai dit c'est quand même préconisé pour que ça soit déjà Déjà dilué, mais j'en rajoute quand même 3. Je prends du blanc, on le remue bien pour bien homogénéiser les pigments. Je viens mettre 15 gouttes de blanc. Environ 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 et 15. Donc je suis parti sur 15 gouttes de blanc pour 3 gouttes de diluant donc c'est vraiment euh, pour vous aider que je fais ça c'est c'est voilà après euh, ça peut être aléatoire donc je vais commencer par deux gouttes de noir donc je vais commencer à homogénéiser ma peinture en remuant avec un pinceau propre donc j'ai l'habitude d'utiliser euh, le même pinceau pour faire ça et je le nettoie régulièrement donc il est très propre avec un poil souple pour bien aller au fond de de mon aérographe est bien remué. Alors là pour moi, c'est encore un petit peu clair. Ça se rapproche un peu trop du blanc, donc vu que je suis pas satisfait, je vais rajouter une petite goutte de noir ouais, une goutte de noir tout simplement on remue bien donc là voilà la couleur commence à me satisfaire donc en gros je suis parti pour trois gouttes de diluant, 15 gouttes de blanc et trois gouttes de noir voilà pour avoir mon gris c'est fait. Alors maintenant on va venir l'appliquer et je vais vous expliquer comment je fais pour l'appliquer sans avoir de mouchetis. Parce que là maintenant vu qu'on passe du noir à une couleur plus claire, c'est là où il faut faire attention parce que en gros la moindre erreur, ça va ça va se voir, surtout quand on va passer à la dernière étape donc le troisième éclairci le blanc. Donc dans un premier temps, je crache un petit peu mon aérographe pour faire circuler les premières peintures qui sont restées au fond. donc comment je fais alors ce que je fais je travaille toujours euh, donc perpendiculairement à la maquette donc à peu près à 15 20 cm de la maquette et quand je commence à, à actionner l'aérographe on va dire de la gâchette je le fais jamais jamais dessus on commence toujours à actionner l'aérographe l'air de l'aérographe à côté alors pourquoi parce que si vous avez une goutte par exemple qui reste sur le sur l'aérographe au bout de l'aérographe et vous, vous activez directement la gâchette ça risque de vous faire une espèce de mouchetis ça va cracher des gouttes donc on crache sur le côté on actionne la gâchette sur le côté on se met dessus à 15 20 cm et je commence à ouvrir ma gâchette légèrement avec des gestes circulaires jusqu'à temps que j'ai un rendu satisfait donc on commence à voir le gris qui s'applique donc faut pas hésiter à cracher un petit peu à côté des fois de temps en temps J'actionne l'air à côté et je viens appliquer sur ma tourelle. Je viens faire des gestes circulaires donc ça met le temps qu'il faut, hein. mais au moins voilà. Ça, comme on voit que ça commence vraiment à se déposer, on commence à voir un premier éclairci. Donc après l'éclairci, c'est à vous de voir euh, selon les goûts. Là par exemple, ce premier éclairci un petit peu derrière, mais je commence à être, à être satisfait. Donc un petit peu encore derrière. voilà. Donc après c'est à vous de voir. Hein. Je pourrais très bien faire les côtés, mais il n'y a pas de raison que mes côtés soient, soient éclaircis alors que la, la lumière zinitale vient par le dessus. Après tout dépend de, de l'emplacement de votre chat. Donc voilà, vous voyez, il n'y a pas de mouchetis, il n'y a rien, c'est propre. Il faut vraiment penser à actionner la gâchette sur le côté avant d'engager euh, directement dessus donc idem vous faites la même opération pour, euh, pour la, le reste donc voilà le résultat donc maintenant on va passer au blanc donc la dernière étape ça va être du blanc donc le blanc alors là on va travailler hyper dilué donc il faut vraiment la dilution c'est compliqué je pense que je dois être à 4 gouttes pour 10 gouttes un truc comme ça donc euh, faut pas que ça soit non plus trop dilué sinon ça ça va se finir en, en flotte et là on va travailler beaucoup plus près sur la maquette Donc je vais vous montrer là je suis plus à 15 ou 20 cm le but c'est de faire vraiment les dernières éclaircies donc par exemple je vais éclairer euh, les trappes le dessus des trappes Il va y avoir un petit peu sur le dessus du canon donc c'est le même procédé que pour le gris je vais d'abord cracher l'air sur le côté et me mettre au-dessus de ma tourelle et engager. Donc voilà de près et voilà. Vous voyez ça commence à s'éclaircir. Du coup ça crache pas du, du blanc parce que les points blancs si ça part là ça se voit. Donc je continue. J'applique un petit peu ici. Et le fait qu'elle soit hyper diluée quand elle sèche. Voilà, ça, ça se concentre vraiment au milieu de, de là où on vise, quoi. En gros, euh, c'est ça. Donc, après, c'est à vous euh, de voir euh, comment vous voulez éclaircir votre, euh, votre maquette. Alors, la lumière zénitale, ça ne sert pas non plus qu'à qu se dire euh, « Ah bah tiens, c'est clair, euh, puis après on peint par-dessus, on recouvre tout. » Ça me permet d'anticiper aussi par la suite, de savoir où est-ce que j'aurai mes éclaircies, Car ça va se voir, vous verrez après sur les prochaines étapes, ça se verra un petit peu, surtout le blanc, ça va se voir en dessous de la peinture de base. Donc je continue un petit peu à éclaircir, donc toujours pareil. Cracher un petit peu des fois à côté. Ensuite, on actionne l'air et je viens l'ouvrir. Donc le fait que ça soit dilué, voilà. Un petit peu sur le dessus du canon. Donc voilà, après... Voilà, ici, on va éclaircir. Voilà, jusqu'à temps que vous soyez satisfait d'autres éclaircies. Donc on travaille beaucoup plus près, hein. je dois être peut-être, je sais pas, peut-être à 4 cm, 5 cm. Donc voilà, même opération sur le reste du tank peut-être un peu plus derrière mais encore quoi que là on a vraiment on a quand même un bel éclairci de en primeur de base c'est largement satisfaisant voilà les amis c'est fini pour cette vidéo en tout cas j'espère que ça va vous aider bah, pour les les couches de primeur de base avec les éclaircies donc je suis plutôt plutôt content du résultat euh, bon, après, il faut savoir que selon les, les primeurs, euh, ce que vous allez faire par la suite en vieillissement, c'est pas forcément du noir, du blanc, hein. mais là, c'est euh, pour le Sherman, c'est comme ça que ça, ça va se passer. Et euh, donc voilà, je tenais aussi à remercier euh, bah, tous les abonnés, là, on est de plus en plus, donc c'est cool, il y a des personnes qui s'intéressent au sujet, donc euh, voilà, on approche des 300, c'est plutôt pas mal, ça va faire euh, deux mois et une semaine, je crois, un peu j'ai que j'ai repris la chaîne j'avais fait une vidéo il y, a, il y a deux ans de ça donc là j'ai trouvé le moyen de filmer un, un peu mieux donc du coup du coup tant que je peux partager et eh ben j'en profite je le fais donc voilà à très bientôt les amis ciao